Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille, j'ai la fierté et l'honneur de vous présenter le fait que je joue à la cigale en tant qu'humoriste. Tu te rappelles pas mes, mes petites vidéos là, j'étais chez moi, habillé en caleçon, ou mes vidéos où je suis torse nu, tu disais, ah ouais, lui il a la dalle, hein. oh là là, mais j'espère que lui il va réussir. Ben merci les gars, parce que là, aujourd'hui, je suis en train d'accomplir l'un de mes plus grands rêves. Tu sais c'est quoi C'est de monter sur scène. Bon, on va pas se mentir qu'à l'époque, c'était plus de jouer au football et faire des passes à Kiki et puis dire à Messi, ouais, vas-y, redescends un peu, fais des efforts défensifs, c'est quoi ton délire Tu vois, crier un peu sur Neymar, ouais, mais tu vas trop en soirée Ou bien dire à Kipembe, ouais, c'est comment un change de son Tu vois ce que je veux dire Et appeler Pogba, vas-y, viens au Paris Saint-Germain, tu connais, on est ensemble. Et, et, et, et, et, et, et. Mais bon, j'ai choisi euh, donc l'humour. Bon, on va dire que j'ai choisi euh, malgré moi. On va pas se mentir que niveau footballistique, j'étais bon. Mais le truc, c'est que je ne courais pas assez vite. Tu vois ce que je veux dire en matière de course et de, de, de, de course vraiment rapide, intensif. Oh là là, il n'y avait personne euh, chez moi. Non, non, j'étais vraiment le plus lent. Les arbitres couraient plus vite que moi, mon frère. Les arbitres, les gardiens, euh, tout le monde courait plus vite que moi. Donc je me suis dit, à l'âge de 12-13 ans, bon, le foot c'est mort. Voilà, on va essayer la danse. J'ai essayé la danse. Voilà, après, vas-y, la danse, ça n'a pas marché. Donc maintenant, on s'est tourné vers l'humour. Voilà, tu connais, maintenant tu connais mon parcours. J'ai fait je sais pas combien de vidéos. Hein? Je suis à, grâce à ces vidéos, j'ai pu tourner dans des films Travailler dans des radios Tourner dans des séries Rencontrer des gens absolument incroyables Et là aujourd'hui, j'accomplis l'un de mes objectifs C'est-à-dire monter sur scène Là actuellement, je suis en train de préparer mon spectacle de 1h voire 1 et demie. Tu vois ce que je veux dire Ou c'est moi, je suis tout seul hein? pendant une heure et demie je te raconte des blagues tu fais pipi sur toi, tu vomis, tu te vomis dessus, c'est du grand n'importe quoi il y aura même des docteurs au cas où s'il y a des gens qui viennent à être morts de rire, tu vois on sait jamais tu vois, je, je, on ne sait jamais. Tu vois, il y a des médecins, qui viennent. Ah, oh là là, il, il rigole trop là. Il n'arrive plus à respirer. Il est trop, trop en train de rigoler. Viens, médecin. Tu vois ce que je veux dire Il y aura des gens comme ça dans ma salle parce que moi, je veux toute sécurité. J'ai pas envie après qu'on me dise voilà, euh, tu as assassiné quelqu'un par des blagues. Ça, on n'avait encore jamais vu. Bon, écoute, euh, tu plus le droit de faire des blagues ou sinon, tu vas en prison. Et moi, je serai là devant le tribunal. Ouais, mais je peux même pas faire un petit truc, une petite blague. Et là, le, tri, le juge, il va dire oh hein. T'arrêtes d'être drôle parce que même moi, tu es en train de me faire rigoler là Eh, m'aider Tu vois ce que je veux dire Donc, vous inquiétez pas. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, mais à côté de ça, je travaille sur mon objectif premier, c'est-à-dire monter sur scène. Et là, j'ai la chance et l'honneur de participer à ce festival. Festival, la scène des étoiles. Il y a beaucoup d'artistes très talentueux. Il y a mon gars, Julien Essomé, C'est mon gars, c'est mon partenaire Il y a Emrika Mokila grand merci à lui pour l'invitation pour pour et grosse force à tous les artistes qui vont faire partie de cette soirée, c'est une grosse fête, 35 balles, si vous venez à deux, c'est 50 euros au lieu de 70, tu comprends En tout cas, il euh, y a des places, venez, euh, dans tous les cas, c'est que du lourd, tu comprends Moi, euh, c'est mon métier, j'adore ce que je fais, je, je mets toutes mes tripes, euh, dans, dans ça, donc euh, on reste connecté, vous inquiétez pas dans tous les cas, euh, euh, quand j'aurai des dates euh, je vais toujours communiquer comme ça, on est ensemble, que du sale